Pour vos données sur les productions d'énergie locale, renouvelable et de récupération via l'onglet Carte, lancez Production locale d'énergie par filière. La fenêtre à propos vous décrit sommairement les données de la carte et vous permet d'accéder aux détails de la méthodologie, ainsi qu'aux données relatives aux gisements solaires des toitures franciliennes. Cet ensemble de cartes présente un historique pluriannuel pour chaque filière de production d'électricité, de gaz et de chaleur. Vous pouvez sélectionner votre filière. Vous pouvez sélectionner une année. La carte présente les productions communales annuelles en mégawattheure. Vous pouvez naviguer librement sur la carte. Vous pouvez rechercher une commune. Vous pouvez interroger une commune pour afficher la valeur correspondant aux critères sélectionnés ainsi que d'autres indicateurs comme le nombre d'installations et les puissances installées. Attention, si vous changez les critères, l'étiquette communale est affirmée par vous-même, car son contenu reste associé à la précédente interrogation. Les indicateurs de puissance et de production d'énergie sont diffusés dans le respect de la protection des données à caractère personnel. Sur la carte photovoltaïque, l'étiquette et la légende précise les communes concernées par des données de production non disponibles ou des données de production non divulgables pour des sites de faible puissance. Cette précision n'est pas disponible pour les autres filières. Pour accéder au chiffre total régional des productions, reportez-vous à la fiche multicommunale accessible dans l'onglet « Carte. Les cartes sont également téléchargeables via l'onglet « Export » dans le bandeau supérieur noir.